Je crois que, comme dans beaucoup de romans, euh, il y a à la fois euh, des éléments euh, autobiographiques et, et un récit qui nous échappe. Donc euh, celui-ci euh, appartient à, à ce registre. Euh, j'ai effectivement été avocat pendant six ans. Euh, j'ai fréquenté pas mal les palais de justice. Il y a quelques descriptions à la fois des, des, des salles d'audience et aussi euh, des prisons que j'ai fréquentées pour mes clients. Euh, donc il y a une part au moins au début il y a une part, euh, y a une part euh, autobiographique euh, je peux même dire que le criminel que le narrateur défend dans le roman euh, c'est quelqu'un qui ressemble beaucoup à, à une personne que j'ai défendue il y a, y a très longtemps donc ça m'a inspiré mais disons que la part la part romanesque est la plus importante. Alors les trois personnages, c'est ce narrateur qui effectivement est avocat, mais il n'est pas qu'avocat parce qu'on le prend au début, quand il est simplement étudiant et qu'il se promène dans les rues de Paris, qu'il fréquente les palais de justice, qu'il croise une jeune femme qui vit plus ou moins avec lui et qu'il rencontre le deuxième personnage. Le deuxième personnage c'est un écrivain, c'est un romancier. Alors je ne cite jamais son nom. Euh, mais on le devine euh, assez rapidement, c'est Patrick Modiano. On peut ne jamais avoir lu le moindre livre de, de Patrick Modiano et lire ce livre euh, comme un objet euh, euh, solitaire, si j'ose dire. Et puis si on connaît bien l'œuvre de Patrick Modiano, je me suis amusé à mettre un certain nombre de, euh, de, de, de, de références, de, de, de clins d'œil. Enfin, C'était un peu un jeu de pistes avec l'œuvre de, de Patrick Modiano que je connais assez bien, mais au fond, Patrick Modiano est un passeur, c'est un, un personnage qui permet au narrateur de passer d'un monde à un autre. Et puis le troisième personnage, c'est ce criminel, c'est ce qui, que, que défend le narrateur, et qui, euh, qui a un secret, à vrai dire, ils ont un secret partagé. Euh, le, le, le criminel a une, a, une, a une sœur qui a disparu le jour même euh, de l'héroïne du roman peut-être le plus connu de Patrick Modiano qui est Dora Bauder. Euh, et, et, et Patrick Modiano le sait l'avocat le sait mais ne comprend pas quels en sont exactement les enjeux et donc c'est la raison pour laquelle les trois se retrouvent dans une salle d'audience euh, dans une cour d'assises et à partir de là euh, on change tout à fait de registre dans le, dans le roman. On est ailleurs et le roman devient... Un quelque chose de très onirique, au fond. Patrick Modiano, je le connais depuis... Euh, enfin, je le connais. Je le connais par ses livres depuis l'adolescence. Je l'avais euh, pour la première fois euh, vu à, à l'émission Apostrophe. Et je m'étais dit, euh, cet homme qui est incapable de parler doit être euh, certainement euh, tout à fait extraordinaire dans la manière d'écrire. Enfin, bon. Et, et j'ai commencé à lire Patrick Modiano. Je devais avoir 15 ou 16 ans. Euh, et puis après, j'ai lu absolument tous ses livres. Euh, à chaque fois que paraît un roman de Patrick Modiano, euh, je prends euh, un jour je, pour, pour lire le roman dans la, dans, dans, dans la journée même, depuis, euh, depuis allez, euh, un certain nombre d'années maintenant. Mais il est certain que j'ai un côté euh, assez proustien, si j'ose dire, ou au moins une même fascination. Pour Proust, euh, les, les deux travaillent sur, euh, sur la mémoire, sur la nostalgie, sur les choses qui disparaissent sur ce qu'on recherche et qu'on ne retrouve pas nécessairement. Euh, donc, en ce sens-là, il y a, euh, Proust est, est, relativement, euh, est relativement présent, bien que beaucoup plus discrètement. Mais c'est ce registre d'écrivains euh, qui m'intéresse, et c'est au fond à ces écrivains-là que je rends hommage, parce que ce, ce livre est, est un hommage à la littérature, à vrai dire. Parce qu'on y trouve un... un, un un narrateur qui, devenant avocat, euh, euh, au fond, euh, n'en peut plus, pour des raisons que je j'explique je, dans le livre. Euh, fréquenter les salles d'audience, les cours d'assises, c'est une chose très difficile et c'est une chose extraordinairement violente. Et il n'en peut plus, il ne sait pas pourquoi il exerce cette profession. Et au fond, il ne s'en tire que par la littérature. La littérature au sens propre Va lui permettre de comprendre qui il est et va lui permettre de s'en sortir parce que patrick modiano peut-être en arrière-plan marcel proust vont le prendre par la main pour rentrer de plein pied dans la littérature il y a vraiment c'est un passage au sens propre dans la littérature dans la fiction dans la narration et c'est ça qui permet qui va permettre à cet homme qui est fatigué qui est revenu de beaucoup de choses de s'en sortir et de comprendre qu'il est la raison pour laquelle il exerce la profession d'avocat c'est la littérature qui lui permet d'être lui-même au fond et c'est ça un peu la philosophie de ce roman et qui essaye d'être universel enfin c'est à dire c'est un avocat en l'occurrence mais ça pourrait être chacun ou chacune d'entre nous